amna sangat sangat bo sangat bi pour walu ubéku la ak walu dindi chat ak su fekké nga bëgg borom alal wala nga yokote, yokuté wala yal bëgg yalla ubbi sa wërsek wala nga nek ko xamné dañ chat dula japp abadan yoy yëp amna sangat yo xamné inshallah ami amé yalla dina la mussel ci yoy yëp kèn dula mëna liggéy wala kula def bon mu delu ci mom wala il faut que tu aies une petite petite vous